La détermination. Alors, ça va avec la fin. Je viens de vous donner l'exemple, c'est-à-dire euh, la détermination que l'on peut retrouver dans les yeux d'un papa ou d'une maman qui veut nourrir ses enfants et que rien ne permettra de lâcher. T'as vu mon regard ben Là, je pense à mes enfants. Il y a beaucoup de gens qui me disent, pour toi, Franck, toute ta vie, ça a été simple. Hein. As vraiment, euh, ils étaient millionnaires, tes parents Non, ils n'étaient pas millionnaires. Mais t'as eu de la chance, toi. Comment on dit T'as la baraca, toi. T'as la barracade, toi. Euh, non, non je n'ai vraiment pas eu de chance. Moi. Non, non j'ai fait des choix difficiles, mais je n'ai pas eu de chance. Mais je vous dis un truc. Dans les moments difficiles, à chaque fois que j'ai des moments difficiles, notamment, notamment, je pense à mes enfants et à ma femme. Je me vois mal rentrer à la maison le soir et dire à mes enfants, « Papa, il était pas là et en plus, il n'a pas ramené d'argent. » Je me retrouve vraiment idiot. Ou alors, il faut vraiment être dans une société, dans un environnement où cette médiocrité a été entretenue. Parce qu'on a des comptes à rendre à notre famille. Alors, en tout cas, si on est un chef de famille ou une chef de famille qui est la responsabilité de sa famille, tu vois. Mais euh, de réussir, ce n'est pas, une, pas une, une option pour moi. C'est une obligation. La réussite, c'est pas une option. C'est une obligation pour toi et ta famille et tes proches. Pas juste tes fesses. C'était trop difficile. Alors du coup, j'en déduis que l'argent n'est pas important. Bien sûr, c'est ça. Les marmottes à mettre le petit chocolat dans le papier aluminium. Évidemment. Qui va croire ta bêtise bah, tout le monde la croit. <rire> la détermination, tu vas la retrouver dans le regard d'un papa et d'une maman qui touche pas plein d'allocations familiales partout autour du ventre et qui doit se retrousser les manches dans certains pays, les états unis notamment, qui doit se mettre à bosser grave et faire deux, trois emplois. Ah, là, la détermination, crois-moi. Crois-moi, ça change tout. Oh, je sais pas, j'ai peur. Oh, j'ai vraiment pas de chance dans ma vie. What les amis, come on, on se réveille, la détermination, quand t'as le feu sacré, ah tu lâches pas, tu rentres dans l'arène, tu bouges